Bonjour et bienvenue sur Capsule, une nouvelle fois. Le mois dernier on a parlé du jazz et du groupe Pac-Tet. C'était plutôt cool et ce mois-ci on va vous parler du reggae, qui n'est pas que un genre pour les drogués. Ouais, moi j'aime le reggae. Le reggae c'est bien plus que ça. Laissez-nous vous présenter comment il s'est créé, ce qui en fait un genre d'exception, et puis on vous parlera d'un petit groupe local, qu'à mon avis vous ne connaissez pas. Installez-vous bien confortablement et prenez la capsule. Le reggae est un genre musical apparu en Jamaïque, cette magnifique île des Caraïbes. Il est l'évolution du ska, puis du rocksteady, de genres plus anciens qui trouvent eux-mêmes leur inspiration dans des musiques traditionnelles de Jamaïque et des Antilles. Mais le reggae tire aussi ses origines dans le blues et le rock, et a beaucoup été influencé par les musiques africaines, notamment au niveau des percussions. Pour reconnaître du reggae, c'est facile, ses rythmes disent syncopés, et surtout son accentuation des contretemps, ce qui lui donne ce groove si particulier. Tout comme le jazz, le reggae a bien évolué, et a grandement influencé d'autres genres. Les ingénieurs du son jamaïcain ont commencé à jouer avec les effets, les tables de mixage, et bim, le dub, mais l électronique reggae était né, le rap, genre très engagé, a lui aussi fait son apparition auprès des reggae C'est ainsi que beaucoup de chanteurs se sont mis à rapper sur des instruments reggae et le raga est apparu. Ce genre, né dans une petite île des Caraïbes de seulement 2,7 millions d'habitants, est maintenant connu mondialement. Et c'est en grande partie grâce au succès du groupe The Wellers, vous savez, celui dont Bob Marley était le leader. Mais ce n'est pas le seul. Si vous allez fouiller un peu sur YouTube, vous découvrez une flopée de vieux morceaux de reggae jamaïcain. Parmi les plus connus, on peut citer The Gladiators, toute santé ou encore Burning Spear. Et si vous cherchez plus du côté du Ska ou du Rocksteady, écoutez donc The Scatalights, Stranger Call ou le fameux label Trojans. Mais le reggae maintenant, ça ressemble à quoi Eh bien, à pas mal de choses. À de la dub avec des groupes comme Stand Eye Patrol qui ont un style très électronique. Dans des codes plus classiques, on retrouve Reggae Fire. Du côté du RN Digital, on retrouve le français Manu Digital. Pour un reggae un peu plus de jazz, écoutez donc Groundation, ils sont vraiment bons. Les groupes fondateurs et internationaux, c'est bien mais rien ne vaut du bon local. Alors c'est parti pour feuille de route un petit groupe venu tout droit des montagnes de la Savoie. Alors ça, ça remonte à il y a 10 ans en fait. On était une bande de copains et on s'ennuyait le week-end et on a décidé de faire de la musique, tout simplement. Pour passer le temps, Bon, on a tous fait aussi des études de musique, etc. Un petit peu à droite à gauche, on a toujours une affinité avec le son en général une affinité avec le reggae et en fait on s'est formé donc en 2007 euh, on était encore la plupart au lycée voilà et euh, c'était vraiment pour occuper le temps et... et en fait on a bien aimé c'est à dire qu'il a... s'est passé des belles choses on a fait des premiers concerts on a commencé à prendre une inertie il y a beaucoup de gens qui ont bougé au début la formation était pas très stable c'était un peu plus un collectif qu'un groupe en fait et puis on a tout appris en fait ensemble c'est à dire qu'on a appris la musique on a appris qu'est ce que c'était un groupe on a appris comment euh... Comment marche un groupe et comment euh, marche euh, l'organisation d'un concert, ce genre de choses. On a un peu passé par toutes les étapes. Et, et du coup, en fait, le groupe il s'est monté. S'il y avait un mot pour résumer, ça serait de manière évidente, en fait, tout simplement. dans l'ombre, dans la nuit, qui approche, qui sort du brouillard, jamais il dû clasher. Les saboyards, tous ces gens-là ne supportent pas les batsman. Ici ou d'ailleurs tous ensemble, peut que batsman. Mais on n'a rien contre les Batim, Batim, batiman. Mais pas besoin de. C'est de manière générale en fait, que ce soit dans la musique ou même en, en, dans tous les arts, la culture, etc. Parce que c'est ça qu'on peut, on, on peut en parler en tout cas. C'est qu'il n'y a pas de. Enfin, il faut se méfier des stéréotypes, que ce soit sur le reggae, que ce soit sur le rock, que ce soit sur l'électro, tous les styles, même dans la peinture, même dans n'importe le théâtre, etc. Il n'y a pas une manière de faire. Il y a, y a juste une manière d'interpréter. Ça, c'est complètement différent en fait. On a beaucoup d'influences, alors ça va dans le reggae, ça va taper dans le rock, ça va taper dans la musique du monde de manière très générale, ça va taper dans la chanson française, on va vraiment chercher nos influences assez loin. Je pense pas qu'on se mette de limite vraiment sur euh, ça, on veut pas, euh, voilà. Il y en a des musiques qu'on on a moins d'affinité. et encore on a tellement d'horizons différents en fait, tout ça avec le groupe. Il y a beaucoup d'anciens rockers, il y, a beaucoup, il, y a, enfin, il y a des anciens métalleux, il y a, il y a, il y a, il y a pas mal d'horizons en fait différents. Euh, Principalement, si on devait citer je sais pas, deux références, on va dire, allez, peut-être trois, histoire de couvrir vraiment large, je dirais SID, qui est un groupe allemand, s 3 -E d s d SID, qui est un groupe de Berlin en fait, des euh, fin des années 90 à peu près, qui eux sont dans le. Euh, pareil en fait, ils ont des influences de partout, ils sont trois chanteurs, ils ont des tenues de scène, enfin voilà, on s'est vraiment inspiré d'eux. Et euh, le deuxième, après ce serait Groundation, donc. Je de reggae californien euh, qui est plus dans le soul jazz aussi, euh, mixé dans le reggae. Et puis après, bah quand même, je citerai quand même The Blink, parce qu'on a commencé par là, et c'est quand même les pionniers du reggae français, et voilà, c'est ça, dans la démarche, qui sont complètement en indépendance, qui ont toujours proposé leur musique à eux, et qui maintenant bah, s'inscrivent dans euh, la référence, tout simplement, on peut le dire, je pense, en, France, en tout cas aujourd'hui. La cerise sur le gâteau, c'est la touche de miel, ce qu'il te faut pour aller au septième ciel. On espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à partager et à faire pleuvoir les pouces bleus. Abonnez-vous à Capsule, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas la Capsule tous les premiers mercredis du mois pour préserver votre santé musicale. C'était feuille de route.